Continue. Bonjour à tous Alors les filles, qu'est-ce que nous avons préparé aujourd'hui à manger Des cupcakes Des gâteaux cupcakes Et avec du chocolat Avec un papier. fourrage au Nutella Ça va être trop bon Alors, on va commencer par les ingrédients pour le gâteau. Qu'est-ce qu'il nous faut pour préparer déjà le gâteau Alors, il nous faut 100 g de sucre, 100 g de farine, 2 œufs, du Nutella, pour le fourrage des cupcakes, 100 g de beurre et de l'extrait de vanille. Ce n'est pas obligatoire. C'est toujours des 100, 100 grammes. Oui, c'est toujours un peu du 100 grammes. Hein? Ça fait 100 grammes. Alors, par quoi va-t-on <rire> commencer Donc, on va commencer à préparer le sucre, donc c'est-à-dire à mélanger le sucre avec les œufs. Où est le sucre Là. Très bien. Où sont les œufs Là. Bon, c'est très bien. Je vais les casser pour éviter que les coquilles, que nous mangeons des cupcakes aux coquilles d'œufs. Je vais casser les œufs et vous allez remuer à tour de rôle. Ouais. Oh oh. Non, c'est pas une coquille ma chérie oh, C'est pas L'œuf, L'œuf, hein, ça fait partie de l'œuf. Voilà Et voilà Je vérifie s'il n'y a pas de coquille Mais il n'y a pas de coquille Tu vas mélanger Allez vas-y Je mm -hmm. pas fait de mélanger. Allez, fais faire un petit peu à l'oubli. D'accord. Chacune son tour. Allez. moi Non, bon. non vas-y, après, ce sera à toi, Asia. Mm -hmm. T'inquiète pas. tu ouais, pourrais ça, Asia mm -hmm. Mais après, c'est à Asia, bien sûr. Après, c'est ça, ça, ça donne allez de... tu fais passer ton tour à assia ah, Allez, remue bien Prends le voilà le sucre qui n'a pas été pris et remue bien allez allez ouais, ah. les, euh... On va déguster. Ce On va sera allez ce sera quand <rire> Bon? Fais voir, si tu veux, je vais finir. Laisse tout ça dedans. Cool, là. Il faut que ça fasse vraiment la, une préparation. Parce que ça frappe les mains dedans. Mmh? Ça frappe les mains dedans. Mmh. Mmh. Et ça devient. Ça devient au Et après, quand on va refiner le gâteau, ça va être. trop... Oh. c'est pas grave. C'est pas, pas grave, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ouais. Le principal c'est qu'il faut que ce soit lisse. Bien remué euh, et lisse. Et, moi. Oh, et bon. Et Bien évidemment. Ah, c'est pas grave. Ça quoi. se nettoie des mains, non ça se, ça se nettoie pas. On, On le met là. On qui ça. Et hum. moi, non Comme Ça me fait penser quand je prépare une omelette. <rire> Ça va trop vite. Hop On tout yon Hop hop, tout Hop, tout yon tout yon tout yon tout yon tout yon tout yon tout yon tout yon tout yon tout tout nous allons maintenant mélanger le beurre fondu à la préparation pour faire les gâteaux cupcakes. Je le fais Non, c'est l'oudna. Ah oui. Hop, je te le verse, Loubis, et tu vas pouvoir remuer. deuxième, Donne le plat à ta soeur. Tout doucement, l'oudna. tout doucement, parce que ça va devenir liquide. Mais de manger Pas comme ça Non, non, c'est non, il faut aller doucement, et, voilà, tourne, voilà, c'est mieux. Après, ça... c'est Je vois qu'il y a de des petites monde. gourmandes, hein. C'est qui la gourmand A ton pas. avis C'est moi. Toi moi. Il n'y en a pas d'autres, des gourmandes Ok, mmh. okay. j'aime. Okay, en c'est moi. Je n'ai pas gourmande en face de moi. C'est pas la gourmande. Bon <rire> Vous savez que nous on n'est pas là, ma maman mange tous mes bonbons. <rire> et il y a un gros vent de corps de bidouille. J'ai un gros vent comme corps de bidouille, corne bidouille. Et vous avez une grosse tête et des yeux pleins des de yeux de verre de tête. Oh. Ah parce que vous mélangez, ma sont avec du petit enfin, cacabouille dans les feux. Ensuite. Nous allons mettre la farine et la mélanger jusqu'à pensions d'une pâte assez liquide. Euh, a pas de moi, mais... euh, non, on va faire sûr parce que c'est toi qui as démarré, donc oui, Asia va finir la avec deuxième, ça. Parce que ah, était oui, la deuxième. Si tu veux. Alors, je vois que vous êtes un peu embêtés avec vos mains qui colle Donc, je vais vous trouver bien. de quoi vous voulez nettoyer. C'est super chouette de te gâteau. Oh, oh C'est pas très bien. Non, attends, mais... hop, hop. Non, non, ramasse fait pas. Et moi, j'en pas moi. T'en as pas, ben bah donne, prends-en une à ta sœur. C'est pas. C'est viens, oh, viens, viens. mets ton cheveu derrière ben, les oreilles, s'il te plaît. Et tu passes le plat, tiens, pour qu'elle puisse Et mettre la farine. Et mille monsieur deuxième. Alors. Non, attends, deux secondes, s'il te plaît. On va incorporer la farine. Alba, je vais t'aider. Commence à remuer et moi je vais la mettre tout doucement. Il faut pas la mettre tout. Allez le le temps. remue, remue, remue, remue. Ouais. Faut pas que ça fasse des grumeaux. Tu prends pas les trucs qui remuent Non. Ça sera pour le glaçage. Je vais prendre le batteur électrique. Il ne faut pas que ça fasse des grumeaux. C'est Ça vaut après. Et après, c'est un mot. Bon. Non, après ça, ça boit. Et après, C'est quoi bon. bon bon. bon. les grumeaux C'est des sortes de petites boules que l'on trouve quand on fait la pâte. C'est pas agréable. Hein. Oui. Ça forme des petites boules de pâte. Ouais. Je je fais un peu Il faut bien mettre les filles en ça. Pour vous les filles, c'est un peu compliqué. On va faire le glaçage ensemble, on va faire les moules ensemble. Ne vous Après, à la fin, si tu veux, je veux bien vous rond. Mais c'est vrai que là, je veux pas que ça crée des grumeaux, ça sera, ça sera un peu dommage. Je de faire. Allez, allez qu'est-ce qu'on va essayer Après, oui, enfin à la fin, mais pas avec, pas avec la... Non. Oh. Il y un risque comme ça. Attends, attends, attends. On va faire deux... Oh. Je renverse l'appareil Tu fait doucement. Oh non Ah, les appareils... On est rue et on exerce. Je suis un mixer. <rire> je ne veux vraiment pas que ça fasse des grumeaux, C'est pour ça que vraiment j'insiste. J'insiste sur le fait de moi-même remuer. Bon. Parce que j'ai un petit peu plus de force. Mais tout en même temps, c'est d'accord de... Non bah ben justement, il ne faut pas tout mettre en même temps pour éviter la création de moi, à grumeaux. Et moi ça des que. Oui. Enlève tes poids, enlève tes doigts. veux que je te mets la farine Non, non c'est bon. Mm -hmm. C'est bien parti là. Aucun grumeau, ça serait dommage, mmh. oh c'est pas, c'est que de la farine, et après oh, bah, cette, avec cette pâte, nous allons faire les gâteaux cupcakes, et ça va, et ça va, quoi, les trucs, hein? ça va, À, à faire. faire le glaçage, hein? on va faire une autre, on va faire autre chose avec le glaçage. Pour l'instant on fait le bas du gâteau, on fait le gâteau, on fait la base, le gâteau et après on fait la décoration dessus, c'est base de Je fais comme le glaçage. À nos forces, à toutes les quatre, hein, on va y arriver, hein. On va arriver à faire des bons cupcakes oh. Oh, Ça sent ça bon, sent... Mmh, Ça sent trop bon. C'est quoi ces jaunes C'est quoi ces petits trucs jaunes Vous pouvez goûter Non, vous goûterez une fois que les gâteaux seront faits. Merveilleux Ah oui, ah, il y a encore des petits trucs ah, jaunes. arrête, Il y a pas de petits trucs jaune. Je suis en train de faire Une, oui, une, une pâte assez, euh, assez, belle quand même. a hein? une Et voilà. Elle est belle. Une super jolie pâte, sans grumeaux. Tu vas mettre de la. Main? Remis un petit coup, vas-y. Euh, après ça non. Oui, j'ai dit, moi, je suis la deuxième. Ça, je pas bien. Après ça C'est mignon. Merci. Après ça non. Tu l'as fait des fois, oui. oh, que tu as fait des fois. Oui. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Alors voilà, les filles, ça. ça avance cette superbe mmh. préparation de cupcakes Ouais, ça, ça va. Regardez. J'arrive à mélanger. Ça va être bon. Mmh. bon un bonhomme. Bon, oui. et eh bien nous allons pouvoir les mettre de, dans les moules. J'ai vu assez fait. Ah, je... ah c'est dur. Voici les moules. Ah. Ah. Je vais, mettre je vais les mettre dans ce. <rire> c'est quoi ça Récipient. Pour, pour, ah, c'est pour faire les cupcakes en fait Alors, Je vais mettre ma préparation dedans Et puis je vais après on ensuite refermer Et soleil. on va appuyer dessus pour faire Ouh, les cupcakes Ce sera plus pas facile pour vous Alors attendez, je vais le mettre Parce dedans une... Tu veux que je te le mette Non, je ne sais pas comment je vais faire pour le mettre pas ouais. ouais. Parce qu'avec ouais. la cuillère, euh... ah, c'est difficile Oh, non, non, mais encore, ça coule. Ça coule. Il y Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que je mette tout dedans. dedans. Est-ce qu'il faut que ça soit rempli à bord À bord. Non, ça va pas tout remplir. Elle n'est pas obligé. Eh, maman, elle n'est moi dans préparation. C'est moi. Maman, c'est moi. Dans ce tube, je vais retourner le tube. Je vais. Essayez dans un premier temps moi d'en faire un. Voir si ça fonctionne correctement. Moi je prends trois. Moi aussi. Moi aussi. <rire> moi je prends le bleu le rose et le blanc. Voilà. Moi je prends oh. oui. le mine. Moi je prends C'est Le mien, j'ai envie de lui mettre une petite touche je de, me Nutella. Me moi de... touche. C'est le mien. Toi, tu feras ce que tu veux avec le tien, mais là, je suis en train de faire, de décider de faire le mien. C'est le C'est Je vais mettre ma petite touche de Nutella. Merci, bébé sent. C'est bon après, maman. Voilà. Moi, c'est ça. Mon gâteau maman. est prêt à être enfourné maintenant. Voilà, je vais mettre du Nutella. Attends, je oui. veux bien... Fais voir. Hop. <rire> C'est lui, son gâteau. Regarde... <rire> bah il est super joli, ton gâteau. Ben oui. <rire> Allez, à Allez, à mon tour. tour. Attends. Euh, tu vois, tu mets aussi une noisette de Nutella. Vas-y, va ben mettre une noisette de Nutella. Non. Toi non. Toi, moi... C'est trop là, hein. mais bon, essaie de faire avec ton doigt. Ça va normalement se. tout seul. Voilà. Et après, tu recouvres avec là, ta crème. Une crème Oui, il y a tout coulou. C'est pas. Oh, t'as un Même pas si on a en avoir passé pour les neufs. Celui-là, on va le faire deuxième. sans Nutella. Moi, non, moi non, je fais pas non. de Nutella dedans. Ceux du milieu Moi, je veux faire du Nutella. Toi, tu veux faire avec du Nutella Moi, je prends lui. <rire> Vous en faites un chacune. Je vais faire le reste. Moi, attends. C'est okay. pour moi. Nous allons en faire un chacune et puis oh là là mais oui c'est bien ce qui me semblait, j'ai pas l'impression qu'il va y en avoir assez ah, les filles. mais oui, si il y en a beaucoup. beaucoup. Ah. Vas-y fais deux Alia. Et les trois savoirs. Non, non, non. Alors, pour les attends ici, là. Attends, je vais. Après. Il faut au moins, moins que dans... moins vous puissiez en faire un chacune. Parce qu'autrement, c'est pas cool là. C'est bon. Euh. <rire> il est bizarre. Mmh. Je veux faire ai comme ça, moi Sans, Sans Nutella ou avec Nutella Sans D'accord, bouclier à toi euh, maman, nutella. Maman, Allez, avec Vas-y, déjà, fais ton nom S'il vous plaît, s'il vous plaît, Arrête de péter, Oh <rire> Oh, mais fou. <tu> <rire> Mal oui, hein. et voilà une opèse Il Super. C'est Vous voyez la fraîche après, ça c'est pour le mais ça pousse. Allez, allez, arrête de péter. Oh pas dedans il Regarde il Il est vite. <rire> <rire> eh bah ben, il vous en faut peu Mais hein. <rire> bah, alors Alors on peut dire, on en Oh non, non je <rire> S'il vous plaît, ça suffit, là, c'est pas très oui, franchement. Est-ce que moi, je pourrais mettre une main dedans, mais c'est. Non. C'est pas bon. Fais-le ça, pose-la. Arrête, s'il te plaît. Faut pas arroser ta main. Allez, <rire> donnez Arrête Mais arrête de pétir. <rire> regarde, regarde. <rire> on, on arrête, les non, Ça explose. <rire> Et elle Regarde sur ma toile, là. Oh, Il a des bouts de C'est bon. On dirait la main Oh, Il y a des Il oh, y oh, Il y a un. Il y a dedans. Est Il y a voilà, nos cupcakes sont prêts à être enfournés dans le four à 180 degrés pendant 13 à 15 minutes Voilà, voilà donc, une fois les cupcakes chauffés et refroidis, parce qu'il faut attendre un petit peu, il hein, ne euh, faut pas mettre directement le glaçage sur les cupcakes chauds. Nous allons maintenant préparer le glaçage pour mettre en décoration sur nos super beaux cupcakes. C'est parti Nous allons tout d'abord fouetter la crème épaisse pendant quelques secondes. Alors ma crème est ici. Je prends une cuillère et je vais mettre ma crème fraîche épaisse dans le récipient pour pouvoir la fouetter. Alors pendant quelques secondes, hein. et voilà, nous allons, Hein voilà ma crème épaisse que je vais fouetter avec oui. le batteur électrique. Voilà, ça me fait un peu plus épais. Ensuite, je vais ajouter la crème liquide. Alors, je n'ajoute pas tout le petit paquet, mais je n'en prends que la moitié, c'est-à-dire 10 centilitres. Je vais le faire, les filles, si ça vous passe pas. Oh. ce que j'ai pas c'est bon. Mais... Mmh. Je pourrais voilà. Mettre ça sur Puis, je vais y rajouter, donc, Racia, si tu veux nous mettre le sucre glace. Oh, je le voilà. Tu peux le toucher. Elle l'a mis. Nous voilà. allons ensuite, après avoir ajouté le sucre glace, rajouter le gentil Pour oh, faire tenir la préparations. Non, je vais le faire. Il ne faut pas mettre tout le paquet, il faut juste mettre la moitié. Il faut regarder. Oui, pour les prochaines fois. Si on fait des cupcakes, il y en aura d'autres. Et maintenant, nous allons pouvoir, une nouvelle fois, mélanger. C'est ouais. ça. Donc, une fois le glaçage terminé de battre, j'ai rajouté un petit peu de, de l'extrait de vanille. Voilà. Je vais maintenant séparer en deux récipients mon glaçage pour pouvoir apporter donc un petit peu de couleur. Je vais faire juste deux couleurs. Qu'est-ce qu'on fait les filles Rouge et bleu. Alors on fait une petite partie. Jaune. Hop, une petite partie rouge et une petite partie jaune. Jaune. Alors c'est jaune. jaune Je sais pas. Qui c'est qui m'a dit jaune ou bleu oui. C'est deux couleurs. Ah j'ai envie d'avoir jaune. Moi, envie Allez, on va mettre un, un petit peu de colorant bleu. Et ça va se transformer comme par magie. Et tu as des mains, il surtout pour mettre ça. Ah bon La chantille C'est de, de la, la chantilly Non, c'est du glaçage à Et on a le mettre Sur un une cupcake. Quand tu pourras bien le faire Moi dépend Le rouge est où oui. Super Et ah, nous allons mettre en fait du rouge Mélange C'est mélange Oui, hop oh. Je vais mélanger oh. <rire> ça, ça peut s'enlever Oui, bien sûr que ça peut s'enlever Hop, on a fait la préparation S'il te plaît, peux-tu m'apporter une cuillère Bien sûr On dirait de la peinture poitrine hein. Comme ça ah, Je vais le mettre dans les douilles les... Pour les mettre sur les cupcakes. Tu veux que je mélange Je vais le faire si tu veux bien. Ah, Très beau. Joli hein. Coloré. Ça a du velours. Alors, je vais les essayer. Tu veux bien essayer je vais les mettre tout le temps. C'est un peu compliqué parce que le... ouais, c'est un peu plus petit. Alors, euh... <rire> Allez. Comment on va mettre Ça met du temps. Tu prends une grosse cuillère Mais je peux pas. Ouais. Quand je mets de la grosse cuillère, c'est ça me fait voilà ça me fait ce que je sentais C'est un petit bouchon pas tu vois de hop on vient si arriver à lui mettre le te te te temps on va tu hein, hein? Voilà, j'ai compris ce qu'il mon faut ça marche hop on peut faire un petit si hum je sais pas s'il faut les manger maintenant ou Je pense qu'il faut les mettre un petit peu au frais quand même mmh. Je pense que si Mais On va essayer avec ça déjà mmh. C'est chaud Je vais vous montrer un peu comment ça marche euh, ben, C'est bien Tu de... peux faire l'autre tu veux que je te le fasse Oui, l'autre. l'as euh, Non, pas lui. Lequel Non, mais c'est à moi Parce que moi, j'en ai que deux. Je crois. Ah, que pas ça, c'est à moi. Ça, c'est à, foi, elle, hum. elle, à foi, moi. et c'est moi. moi. j'en ai que deux. Non, c'est parce que vous tu en avais plus assez. C'est tout le monde. Tout le monde lui prend. On mange on tous la même moi, chose. Moi, j'en veux pas. Voilà. Donc, Alia, je te laisse tout doucement décorer avec ça. Bien évidemment. Non, mais pas beaucoup, puisque ce mm -hmm. sera immangeable. Moi, je Là, nous prenons de la décoration pour décorer nos cupcakes. Euh, C'est moi qui fais. Donc, il y a différents types de décorations qui sont très jolis, d'ailleurs. Voilà. Je te vais... C'est vraiment... que tu prends déjà rose mmh. comme ça. Mmh. J'en mets quelques dessus, tu les, les pose dessus tout doucement. Hein. Moi, je te prends, moi, pas. Voilà. Je peux en goûter oui, je vais mettre le rose ici. Alors, le rose, je vais t'en remettre, mais il va falloir faire du bleu quand même. Attends, ah, je vais, je vais faire un côté bleu, un côté rose. Moi, t'en veux pas. Oui, t'en mets dessus. Moi, t'en veux pas. Ah, c'est joli. Si, veux. Veux. On a compris. Mais il faut mettre de, de ça dessus. Ça s'appelle des cupcakes. Oh non, non. Ah, bah si, Ludie. Euh, oui, euh. Mais je n'aime pas. Mais non. si, mais si, mais, mais si. Tu veux mettre nature non. non. Non. En tout cas, ça, c'est mon cupcake. Tu gardes celui-là, mais les autres, je les décore quand même. C'est plus joli quand c'est décoré. Oui, petit bruit. Hop. Allez, tiens, je te laisse ça. Tu fais attention, n'appuie pas trop fort. Hein. Moi je vais faire un petit peu de bleu. Fais oui. attention, elle est décorpien, hein. nous en ah, mets pas trop, oui. c'est trop joli. Tu peux mettre ça. Tu vas encore router. Voilà. Mais non Je vais mettre ça. Non, ça, je, le <rire> voilà. Voilà. je vais voir avec ça ce que ça donne déjà. Alors. Une, des petits chocolats. je je c'est oui, oui. fini, mon chéri. Euh, c'est lui à qui Moi, bon, ah, c'est moi. <rire> c'est sympa à faire, hein Là aussi. Je vais sur le bon, c'est trop beau. C'est mignon. Faut pas en mettre beaucoup. Pas. Après, des bêtes chocolat. Je me dis bien. On quel Attends. On n'en met pas. On n'en met pas beaucoup, s'il vous plaît. Après, ça sera un mangeable. Ça, ça, ça, ça, ça, Attends, mais Loubi, il faut. C'est le décor. qui du Moi m'en je m'en mets tous ces verres. Mais on pas trop, Ollien, parce qu'après, c'est pareil. <rire> Euh, j'ai besoin d'une décoration. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre cette fois Tu peux peut-être prendre ici. Hop. Je vais mettre des couleurs. Non, mais mets pas tout, mets pas tout, ça va être mangeable. C'est top. Tu veux dire quoi imangeable Ça va pas, ça va pas être agréable à manger. Stop. Mais je sais ce que je mets, je sais ce que je ne mets pas. Je vais plus ma Alors, je peux m'en servir d'autre C'est que ce soit de couleur, c'est tellement plus joli qu'on a plein de couleurs. Ah, bah le mien aussi. Non, c'est Les Luna. Donc, je vais me rapprocher pour vous faire montrer comme c'est super <rire> joli ce que les filles sont en train de faire. Maintenant, c'est des, Elles des sont en cupcakes. Train de nous faire de magnifiques cupcakes. Moi, je fais ma spécialité. Et après, les filles, qu'est-ce qu'on va faire de ces cupcakes On va mmh. aller manger. Miam, miam, miam. Ah Eh bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé faire les cupcakes. C'était très agréable. Salut Nara, n'oubliez pas de mettre pouces bleus et abonnez-vous à notre chaîne. Mais n'oubliez pas de mettre vos billets, abonnez-vous à notre chaîne. Merci à tous. À très bientôt.